Bonjour Hélène Cruciani, bienvenue à l'émission Dounia reçoit de la tribune des vagabonds du rêve. Je te remercie d'avoir accepté de venir partager avec nous euh, ton écriture, tes romans, tes nouvelles. Et, et donc, on en va discuter, on va filer un petit peu. Tu nous liras des, des extraits, ce qui nous mettra vraiment dans le bain. Et puis, euh, on finira sur ton, sur ton prochain projet. Donc, euh, je voudrais bien que tu te présentes. Tu as édité dernièrement une nouvelle, je ne sais pas si c'est la dernière, un Omamori Rouge et Or, donc dans l'anthologie, dans la fameuse anthologie donc, euh, de Imaginaire, qui s'appelle Orient Extrême et qui est sortie l'été dernier. Et euh, oui. avant ça, tu avais publié d'autres, euh, soit dans des anthologies, soit dans des principalement dans des anthologies. Tu as aussi publié des, deux romans assez, euh, assez puissants, dont tu, tu nous parleras. Voilà, avant, j'aimerais bien que, bah, que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi euh, en tant qu'écrivaine, créatrice, en fait, tout ce que tu fais. Euh, euh, et après, on, on entrera dans le vif de, de l'écriture. Je voulais d'abord te remercier hein, pour ton intérêt envers mes écrits. Et... Et je voudrais aussi saluer en fait tes nombreuses activités, parce qu'on ne parle jamais de l'intervieweuse. <rire> dans <rire> le monde de l'imaginaire, voilà, parce que toi, tu es à la fois autrice, jury de concours, tu fais beaucoup de choses. Hein. Tu es rédactrice de chronique, animatrice de table ronde, atelier d'écriture, donc voilà, et tu prends même ton regard en tant que bêta-lectrice, à plein d'auteurs. Et euh, tu, euh, tu as eu la, la gentillesse de le faire pour moi. Euh, c'était un plaisir. Voilà, et donc, voilà euh, je voulais souligner que c'était grâce à des gens comme toi, en fait, des personnalités euh, généreuses qui comptent pas leur temps, voilà que ben que le monde de l'imaginaire se donne à voir, en fait, et puis ouvre grand les bras aux nouveaux arrivants. Ouais. Euh, donc, je tenais à dire ça, d'abord. Et ma euh, pointe présenter, ben, je peux peut-être parler de ma formation. Hein, euh, voilà, donc, j'ai fait des études d'ingénieur euh, en France et à l'étranger, en Angleterre. J'ai également étudié les arts du spectacle, euh, son théâtre à l'université de Nice hein, où ah oui. tu travailles. Oui, oui j'ai travaillé. Euh, voilà. <rire> j'ai dû là m'arrêter donc euh, au ce qui est maintenant le master 1 parce qu'en fait pour le master 2 on devait faire des déplacements et comme je venais d'avoir un enfant donc j'ai pas pu euh, continuer et, et faire à finir par une thèse. Hein. Donc euh, je me suis également aussi formée à la manipulation de des marionnettes euh, à la, auprès de la compagnie Arcotale canoise. Et j'ai suivi donc de nombreux stages, donc euh, au total j'ai pas mal d'années d'études, on va dire, euh, des, de formations euh, très différentes et euh, c'est particulier, mais c'est le contre-coup, je pense, euh, une grande frustration que j'avais eue euh, euh, face à la nécessité qu'on a de se spécialiser très tôt en fait, euh, d'abandonner pour moi le, les lettres, le latin, euh, les langues vivantes que, que j'adorais pour, pour plus pratiquer que les maths et la physique. Et donc, j'aurais largement préféré voilà, une formation plus humaniste, telle, ben, celle de... dont Gargantua parle à son fils Pantagruel, par exemple, Rabelais, où on, où on développe tout, euh, tout ce qu'on peut. Voilà, donc, euh, ben, du coup, j'ai eu des expériences professionnelles variées, un peu à l'image euh, de cette formation. Hein. Euh, j'ai été, donc, j'ai exercé en tant qu'ingénieur, j'ai été euh, professeur d'art dramatique aussi, euh, comédienne, marionnettiste. Euh, j'ai fait de l'animation euh, marionnette, euh, animé des stages de fabrication pour les enfants, les adultes. Et bien sûr, donc je suis autrice dans le domaine de la science-fiction, comme tu l'as expliqué, et aussi ben, dans le domaine de la marionnette. J'ai publié aussi des livres dans ce domaine. Voilà, donc, euh, ben, pour ce qui est du... Peut-être, voilà, de mon parcours littéraire en science-fiction, pour euh, préciser, ben, on peut dire que ben, c'est une vocation euh, peut-être un peu tardive, hein, puisque j'ai écrit euh, mon premier roman euh, à la fin de la trentaine. Voilà, mais bon, j'ai début, débuté, on va dire, enrichi de, de tous ces univers dans lesquels, euh, euh, voilà, euh, <rire> j'ai euh, évolué. Et parmi ces univers, je pense que c'est très important euh, de rajouter l'univers de la maternité, de l'éducation des enfants puisque en fait j'ai eu deux enfants et, et je me suis consacrée corps et âme en fait avec passion à leur éducation donc, ça a pendant une grande partie de ma vie et donc c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire assez tardivement et que je n'ai peut-être pas non plus investi autant d'énergie qu'il aurait fallu dans mon activité d'écriture voilà que dire d'autre ben c'est tout bah, la maternité euh, prend beaucoup de temps, mais est très peu reconnue par notre société oui. finalement. C'est bien dommage, c'est tellement oui. riche. Ouais. Oui, puis on en acquiert des compétences, mais bon, c'est ouais. comme ça pour l'instant, ça va peut-être changer. Oui, c'est euh, tous les métiers, on exerce tous les métiers ouais. à la fois, infirmière, psychologue. Avec des responsabilités sans prime si je peux dire. <rire> <rire> Et en fait, justement, je voulais te demander, euh, par rapport à la science-fiction euh, on a échangé donc pour préparer cette émission et, euh, et après avoir discuté longuement avec toi, je me suis dit mais pour elle finalement, qu'est-ce que c'est que la science-fiction Parce que quand on parle, parce que tu as deux aspects dans ton écriture qu'on va développer qui sont très différents, mais qui sont deux aspects assez répandus entre guillemets dans la SF, c'est euh, la technologie, euh, les changements sociétaux, la transformation du corps humain, de l'âme humaine, enfin de l'esprit on dira, pas de l'âme, et de l'autre côté, euh, ben ce qu'on appelle un peu vulgairement euh, la, le space opera, qui est en fait euh, décuplé aussi par tout ce qu'on découvre actuellement, qui fait que l'imagination euh, est de nouveau... Euh dépassé par la réalité avec les exoplanètes qu'on découvre, tout les, le système solaire. Et, et quand tu, tu m'expliquais, tu me disais ça c'est de la science-fiction et non ça c'est du, du social. Alors est-ce que tu peux en dire un peu avant pour nous éclairer, si, si ça t'embête euh, J'ai peut-être donné cette impression quand je t'en parlais, mais enfin c'est pas euh, vraiment il n'y a pas une telle dichotomie. Euh. En moi, en fait, peut-être que simplement, tu as eu cette impression parce que je, je suis peut-être venue euh, un peu après à euh, la confrontation avec les autres formes de vie, à l'alien. J'ai peut-être plutôt commencé, en fait, euh, par, euh, par ce thème euh, de la technologie, quel est l'impact de la technologie dans la société et sur l'humain. Et euh, c'est assez récent, en fait, euh, mon intérêt pour les, pour les aliens. Voilà, donc, euh, euh, mais euh, pour moi, la science-fiction, c'est tout ça, en fait. Hein. Euh, J'ai la petit à petit, hein, en fait. Euh, je, je pense d'ailleurs euh, à ce que disait, je crois, euh, André Vaughan, euh, si Je crois que c'est Andrévon qui disait qu'il avait écrit plein de nouvelles sur tous les, tous les, tous les champs de la science-fiction avant de vraiment comprendre ce qui, lui, ce qui lui plaisait le mieux, ce pourquoi il était le, le mieux fait. Euh, Peut-être que c'est ce, ce que je fais un peu, j'explore les domaines de la science-fiction. Mais pour moi, c'est vraiment un ensemble. Hein. Euh, ouais. un, oui, c'est très riche, parce que justement, pas, tu n'es pas dans un dans un couloir, dans un silo si on peut dire, mais effectivement, tu, tu ouvres euh, toutes les possibilités. Et... J'ai très mal euh, connu, en fait, la science-fiction, hein, jeune. J'étais, d'ailleurs, sur mon parcours, ça a l'air d'arriver un petit peu euh, subitement, comme par magie, en fait, la science-fiction, on me le dit souvent. Euh, mais euh, d'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier roman, c'était de, de manière très spontanée, je euh, n'écrivais enfin, pas consciemment de la science-fiction, en fait. Et, euh, tu parles d'Experon oui, voilà, mon voilà. premier moment Espérons. Euh, en fait, euh, personne dans mon entourage, quand j'étais enfant, adolescente, me parlait de, de science-fiction. J'entends souvent les auteurs qui disent euh, « on m'a amené à la science-fiction par par cette rencontre, par, par, par ces personnes qu'on m'a fait rencontrer, ce livre qu'on m'a fait lire. » Et moi, j'ai jamais été vraiment euh, poussée à la science-fiction par personne, en fait. Euh, et, et pourtant, parce que je regarde quand je pense à mon… À ma, à mon ben j'ai tous les, les meilleurs souvenirs en fait que j'ai de, de lecture et de séries TV ben c'est de la science-fiction c'est euh... quoi <rire> donc je pense que c'était c'était en moi ah oui j'ai j'adore j'ai adoré les barjavel à des temps euh, euh, les Huxley, euh, euh, le meilleur des mondes, euh, la Parade 451. Enfin, et, et j'ai aussi, euh, je ratais jamais un épisode de Cosmos 99, euh, de, de oui. toutes ces séries en fait. Euh, L'homme qui valait 3 milliards, euh, tout ce qui est, voilà, euh, la planète des singes, euh, l'incroyable Hulk. Euh, donc c'était vraiment euh, le must pour moi. Donc je, je pense que la, tout, ce qui, tout ce qui est fiction spéculative en fait, c'est ce vraiment SF. C'est ça, c'est la SF, c'est le SCI c'est vraiment ce qui me séduit le plus en fait et en plus j'ai l'anticipation ça correspond à ma manière de penser j'aime beaucoup me passer dans, dans, dans le futur anticiper ce qui va se passer anticiper les mutations sociales et oui. en projetant je trouve qu'on peut vraiment aborder en profondeur les thèmes qui nous préoccupent comme l'égalité homme-femme effectivement la maternité dans mon roman expérons. Euh, tout ce genre de, de, de sujets, l'envahissement du numérique, euh, etc., la confrontation avec l'altérité. Euh. Oui, donc en fait, quand même, tu as inconsciemment baigné dans l'ASF, mais c'est resté euh, sous-jacent, ça a mûri, voilà. et puis un jour c'est ressorti… Euh... En fait, ça me convenait, je pense. Ouais. Ça me colle à, à la peau. Et j'ai peut-être euh, la, la vie a fait en sorte que j'ai mis beaucoup de temps à, à oui à le réaliser, à le concrétiser. Euh, et à mon côté scientifique aussi, hein, qui est, oui, à, tu n'en as a pas fait, du euh, tout parlé justement. Voilà, il m'a fait... <rire> oui. voilà. poussé à me questionner euh, très très tôt en fait hein, sur la science et euh, et sur l'utilisation qu'on en fait en fait euh, bah, dès mon entrée. Euh, euh, en classe préparatoire, en fait, j'étais choquée tout de suite parce que je, je trouvais que, enfin, de, de voir à quel point on sacralisait les maths et la, et la physique, en fait. Hein. On nous répétait dans ces classes-là euh, qu'on était l'élite, que les ingénieurs, c'était l'élite, euh, alors qu'en fait, euh, bah, on avait tout abandonné, en fait, on faisait plus du tout d'économie, de, de, de, de, de, de philosophie, enfin, on, on, on avait un cours de philosophie, mais euh, voilà, c'était une heure ou deux, et puis il y avait un examen euh, ridicule au bout. Donc, euh, je crois que ça s'est un petit peu amélioré aujourd'hui, mais, euh, mais c'est quelque chose qui m'a frappé très, très tôt. Alors. Oui, pour faire euh, ce qu'on appelle l'honnête homme ou l'honnête femme. quoi Il voilà. faut avoir une culture euh, un peu voilà. élargie, mais c'est pas... Et puis, pas euh, le pourquoi de la SF aussi euh, Je peux parler de la marionnette. Oui, vas-y. C'est scientifique, <rire> bah, oui. Parce que bah, pour moi, la marionnette, bah, c'est... En fait, elle est... Euh, enfin, évidemment, il faut la sortir euh, du contexte euh, enfantin auquel beaucoup de gens la, la cantonnent. Hein mais elle est moi c'est la planète est très proche de la science-fiction en fait euh, d'abord euh, bah, parce qu'en fait elle est elle est un peu comme un robot en fait elle est elle est comme un robot elle c'est une métaphore de, de la condition humaine elle a, oui. comme un robot elle questionne le rapport de l'homme à l'éternité la, la mort derrière elle hein, contrairement à l'homme et euh, et elle elle, a, elle a plus comme un robot plus elle ressemble à l'homme et moins l'homme l'accepte euh, c'est la c'est la théorie de la vallée de l'étrange euh, je ne sais pas si tu connais. Euh, non, tu non, pardon. Viens, euh, il s'appelle Mazahiri euh, Hiro. Et euh, donc, euh, sa théorie, c'est que plus, en fait, euh, l'artefact va ressembler à l'humain. L'artefact, ce n'est pas le bon mot. Enfin, le, le personnage va ressembler à l'humain, l'objet. Et plus euh, l'homme va être déstabilisé, va trouver ça étrange, ça va le mettre mal à l'aise. Et euh, dans l'espèce de schéma donc, qui, qui dessine cette vallée de l'étrange, il, il met le, la marionnette, marionnette Bunraku au même titre que le, que le robot, le robot ah, qui va euh, ressembler évidemment, euh, qui va avoir des traits euh, euh, vraiment, euh, vraiment très proches de ceux des humains. Ça crée un sentiment voilà de, de malaise. Et, euh, et, et en moi-même, euh, construit une marionnette Bunraku, et ben, j'ai pu le vérifier parce que cette marionnette, elle, elle met les gens mal à l'aise en fait. Il euh, y, y a des fois une réaction carrément de rejet quand il, quand il la voient. Euh, je, je peux ah oui. la montrer là. Si tu, oui, si oui, vas-y. Ce n'est pas celle que tu veux nous montrer à la fin. Non, non, non, non. Mais... non alors, vas-y, vas-y. Il y en a plusieurs dans le bureau. On hein. a, voilà, on a des surprises. Attends, faut que tu Alors. Voilà. Ah bah, oui, <rire> effectivement. Mais elle est magnifique. Hein. C'est toi qui l'as fabriquée. Oui. Et elle est. Oh. Voilà, il est très humain. Oui. Et en étant très épuré, très. Oui. C'est ah, oui. impressionnant, c'est vrai. Ça, voilà. c'est Oui, bah écoute. Voilà, de bah, toute façon, il y, a, bah, il, y a, il y a des liens, hein, d'autres liens dans la marionnette et la science-fiction, il y a eu des séries hein, de SF où il y avait des marionnettes. Il y a eu, euh, il y a eu les Sentinelles de l'air, euh, une série qui était faite par un couple britannique. Et il y avait fait des marionnettes extraordinaires. Euh, C'est un procédé qui s'appelait la super marionnation, sous su su Pierre, super marionnation. Les marionnettes étaient euh, manipulées par des films très, très fins et, et qu'on ne voyait pas. donc. D'autant les Fissifil était conducteur, il y avait des moteurs dans la marionnette qui leur faisaient bouger la bouche au bon moment. On peut voir ça sur YouTube, hein, parce euh, qu'en fait, il y a énormément en fait de, de gens qui ont utilisé ce système de marionnettes après, et même les Japonais, ils avaient fait une série euh, Bomber X, où il y a des marionnettes, enfin toutes, c'est quoi des marionnettes les personnages. Et, euh... Donc ça se marie bien avec la science-fiction. Il y a le, le roman aussi en Enfierio de, de Jack Vance où il y a des, un personnage qui a un petit théâtre de marionnettes vivantes, et, et vraiment. Euh, euh, ce qu'il dit à propos d'elle est fascinant parce que c'est des marionnettes qui petit à petit euh, se rendent compte qu'elles sont réelles, qu'elles prennent conscience du monde autour d'elles. Et puis quand elles font ça, euh, eh bien, il, a, il faut les tuer, il faut s'en oui. débarrasser. Et c'est un peu comme l'android en fait qui va devenir trop humain et euh, dont on va devoir se débarrasser parce qu'il peut devenir euh, un danger. Voilà, donc, il y a vraiment beaucoup de, de choses en, en commun. Voilà. Donc, la marionnette. Oui, il y a des marionnettistes qui font de la science-fiction. Hein, ah. ça, ça, ça existe. Attends, on va aller regarder ça sur YouTube parce qu'effectivement, ouais, ouais, c'est euh... un aspect que je ne connaissais pas du tout. Donc, que tu me fais découvrir. Il ouais. bah, y a René, René Laloux qui a fait les magnifiques animés euh, Gandhar. D'après l'œuvre oui. -en, et euh, l'homme en série là, d'après euh, le de bull ben, lui aussi c'est pareil. Hein. C'est un marionnettiste au départ et, euh, et, et c'est énormément intéressé à la science-fiction. quelque chose d'ailleurs de très marionnétique dans ces dans ses animés qui sont euh, splendides. Hein. Ouais. Ben, maintenant on va passer à l'écriture de texte, <rire> du coup, <Oui. rire> l'écriture des textes. Et en fait, euh, la question c'est, je voulais te demander, euh, tu es noveliste. Oui. Tu es noveliste, ou no noveliste, tu es aussi romancière. Et euh, j'aurais bien aimé que tu, rapidement tu nous dises un petit peu euh, la, la, si c'est différent quand tu écris, comment tu écris les deux. Tu nous parles de ton roman. On avait euh, donc le roman, euh, excuse-moi. Euh, pas espérons l'autre. On septembre euh, le 11 septembre 2061, faut que je comprenne pourquoi j'arrive pas à retenir ah, Parce que c'est ce une ça. catastrophe, Il y a très... parler, je pense c'est ça. <rire> non, pas du tout. Non, pas on... du tout. <rire> vraiment pas. <rire> dans ma tête. Non, pas ça vraiment, me... non, mais <rire> l'événement. Ah, l'événement, oui, l'événement. Oui. Oui, <rire> et bah écoute, vas-y si tu peux euh, développer un peu ça, enfin ce que tu as envie de dire. Donc en fait, pas tu voulais savoir si euh, j'avais une différence entre la nouvelle donc, et la... Voilà. Quand tu écris une nouvelle, quand quelle est l'approche euh, Mais du coup, euh, en tant que créatrice, en tant que raconteuse d'histoires, bah, racontes... c'est marrant parce que la, la nouvelle, ça, cette histoire de raconter des histoires, j'ai toujours pris ça de manière très ludique. Euh, la nouvelle, euh, je pense que la différence entre la nouvelle et le roman, c'est que c'est que je prends le roman plus au sérieux, en fait. Ah bon <rire> c'est un tort euh, parce qu'en fait, euh, j'ai souvent, pratiquement toutes mes nouvelles, elles sont issues d'appels à texte. Parce que oui, j'ai parfois en fait, euh... voilà l'idée qu'il y a un thème comme ça, qu'elle en sait, qu'il y a plein d'auteurs euh, qui s'échinent à le traiter de la manière la plus originale possible. Ça, ça me séduit euh, comme un jeu, en fait, euh, comme une énigme à résoudre. Euh... Et euh, bon, il faut bien sûr que le thème me plaise, hein, qui rentre en, euh, un peu en résonance avec euh, les sujets qui me tiennent à cœur. Mais si c'est le cas et si je suis pas disponible sur le moment, je pourrais écrire la nouvelle euh, bien après euh, l'apparition de l'anthologie euh, de la, la texte. Mais, euh, mais euh, dans l'avenir, j'aimerais bien me... Voilà, me dégager en fait de, cette, de me détacher de cet exercice de l'appel à texte parce que j'aimerais m'investir pleinement dans l'écriture des nouvelles. Ouais. Euh, J'ai énormément d'admiration pour des auteurs comme, euh, comme Sylvie Lenné, comme Tetchian, comme Greg Egan ou Philippe Cadic, euh, parce qu'ils euh, ils, ils écrivent des nouvelles qui sont extrêmement puissantes, en fait, extrêmement riches et qui sont euh, porteuses d'un roman en fait. Hein, elles portent en elles des romans. Euh, J'aimerais euh, voilà développer mon intérêt euh, euh, d'écrivaine pour ce petit format, euh, réussir à me, à me mobiliser en fait sur des nouvelles et des novellas comme je me mobiliserais sur un roman. Ça c'est euh, un, un projet. C'est vrai que je me mobilise beaucoup plus sur un roman. Hein. Après, bah, comment je travaille sur un roman, euh, bah, c'est un peu la même chose que sur une nouvelle en plus simple en fait. Hein, en plus, euh, bah, le point de départ c'est souvent euh, bah, une situation, euh, un ensemble de possibles. En fait, qui sont provoqués par, euh, par une nouvelle technique imaginaire ou euh, effectivement la confrontation avec, euh, avec d'autres formes de vie ou, euh, ou autres. En fait, hein. et, euh, et à partir à ce, à ce moment-là, les enjeux humains se dessinent dans ma tête. Il y a des personnages euh, qui apparaissent euh, quand ces enjeux se précisent. Et puis, euh, et, eh bien, il arrive que sur le contraire aussi. Ça peut être un point de départ, ça peut être un ressenti, un point de vue euh, humain, un trait sociétal humain euh, que j'ai envie d'explorer. Et donc, j'ai envie de projeter dans le futur en le, en le confrontant à des évolutions techniques, imaginaires, à, à d'autres formes de vie, autre chose. Et euh, dans l'exemple de mon roman, voilà, pour parler de mon roman en septembre, euh, bah c est, on est plutôt dans ce deuxième cas. En fait, c'est la vision des attentats du 11 septembre euh, à travers le prisme de l'humain, en fait, qui a été mon point de départ. Mmh. Euh, je voulais euh, questionner cet événement, voilà, examiner, euh, examiner les ravages que ça avait fait dans l'intimité des esprits. Et, euh, mais je voulais pas faire une uchronie parce que c'était quand même c'était trop tôt même dix ans après c'était trop tôt il y avait toujours plein de théories du complot qui euh, qui pullulaient euh, voilà voilà et donc c'est vraiment le côté humain qui m'est apparu d'abord c'est une famille euh, nord-yorkaise qui m'est apparue trois générations euh, une famille d'Unorvégènes dont la dont la première en fait euh, aurait été frappée de plein fouet par les attentats et, euh, et ensuite seulement voilà j'ai une technique du futur qui est apparue euh, qui me permettent euh, donc l'évulsion qui permet de récupérer l'ensemble des souvenirs d'une personne au moment où elle meurt quand on meurt on voit défiler toute notre vie donc là c'est un procédé qui permet de tout récupérer euh, mais seulement au moment où on meurt en fait et donc le résultat ça a été un thriller voilà de, de science-fiction dans lequel un membre de la famille ben, se jette dans une quête euh, désespérée euh est perdu d'une vérité possible sur septembre en fait c'est voilà. mais bon je précise hein, pour les éventuels lecteurs que ça n'a rien à voir avec les théories du complot oui, oui, c'est plus un aspect euh, uchronie sans être une chronique, quoi oui on est dans la littérature là. Voilà, <rire> voilà voilà ouais. donc euh, tu peux nous, nous rappeler euh, le titre complet et l'éditeur parce que je pense c'est 11 septembre 2061 euh, aux éditions Reutz Royce. Voilà. Voilà. Donc, euh, contre... bon, après, euh, après, quand, pour continuer, une fois que pour continuer sur la méthode, hein, euh, une fois qu'il y a eu toutes ces idées, ben, j'ai les grandes lignes de l'histoire qui, qui apparaissent. Hein, euh, elles sont toujours insuffisantes au début, évidemment, euh, mais euh, je compte toujours beaucoup sur le côté humain. Ça, je pense que c'est caractéristique de, de mon écriture. Je compte mmh. sur le développement des personnages, en fait. Euh, de leur histoire, des interactions qu'ils ont entre eux, de leurs failles, de leurs intentions, euh, voilà, leurs besoins, etc. Et là, du coup, de, euh, en fait, c'est eux qui enrichissent euh, l'intrigue, en fait, et des lignes d'intrigue secondaires apparaissent. Plus j'apprends à les connaître, en fait, plus l'histoire euh, s'enrichit. Voilà. C'est un, une sorte de travail en spirale. Je n'ai pas une ligne comme ça, euh, euh, définie, d'intrigue, euh, brute, euh, voilà, linéaire, euh, fixée. Il peut y avoir des rebondissements jusqu'au euh, dernier moment. Bah, je ne sais pas si ça donne une idée. Enfin, je trouve c'est toujours très si, difficile, tout est un à effet fait. Euh... Si, si, tout à fait. Surtout que quand on t'a lu, on, on sait que c'est qu effectivement tu pousses très loin la psychologie des personnages. Tu oui. le développes bien et ce qui peut être un, un manque parfois dans, dans la science-fiction, tu ne oui. restes pas en surface et, et, et c'est l'intérêt aussi, c'est qu'il oui. y a beaucoup de, de, de Enfin, je ne sais pas comment dire le, mon ressenti de lectrice, c'est qu'il y a beaucoup de, de sentiments, beaucoup de sensualité, beaucoup de rebondissements, effectivement, que les gens ont leur propre calcul et que ça raconte l'histoire, ce qui fait qu'on n'est pas, c'est pas téléphoné, si on peut dire, c'est pas téléguidé. On ça reste du roman d'aventure et de, que ce soit spirituel ou, ou, ou technologique finalement. Mmh. C'est touchant souvent. Mmh. Il oui, y a et... le côté scientifique qui se développe aussi, euh, qui, tout qui tout fait. en fort oui. pour moi parce qu'évidemment en parallèle il y a tout le travail de documentation quand on a une mmh. idée euh, voilà, d'une technologie future ou euh, même de confrontation avec un extraterrestre. Il y a toujours le travail de documentation qui permet de nourrir aussi, d'alimenter euh, tout ça. Oui, d'alimenter l'imagination aussi. Oui, voilà, voilà. Alors là, on va passer à une autre, euh, à, la thème, à une de tes thématiques. Parce qu'en fait, comme je t'avais dit, quand j'ai lu tes nouvelles et tes romans, en fait, il y a quand même deux grands... Paul, si je peux dire, deux grands points puissants. Il y a un, c'est tout ce qui concerne la société dont tu as parlé plus tôt, l'humanité, euh, comment elle peut être transformée euh, ou abîmée ou, ou gênée ou envahie par euh, toutes sortes de technologies, que ce mmh. soit des technologies. Euh, et de l'autre côté, euh, l'altérité, la découverte. Euh, de quelque chose de plus, enfin, qui est de plus imaginaire, si on peut dire, c'est on va sur une planète et on rencontre une autre sorte de vie. Donc, ce sont deux points forts que tu as qui, qui sont différents quand on lit les textes, mais qui donc j'aimerais bien qu'on en discute et que surtout, on découvre tes textes. D'accord. Voilà, donc c'était l'idée qu'on pouvait lire, déjà, tu, tu peux nous parler un petit peu de... De, de cette thématique donc la première c'est tout ce qui est technologie euh, transhumanisme intelligence enfin je peux les lancer comme ça oui, sur l'impact <rire> de, de qui... la technologie sur l'humain voilà et est qui est notre est... présent finalement oui, parce oui, que oui. les choses deviennent d'une façon assez terrible réaliste oui. et euh, que tu nous dises bah il y a deux textes qu'on avait qu'on avait trouvé euh, dans deux un dans une anthologie et l'autre dans, dans une anthologie aussi, je crois, non? Qui sont donc robots joueurs dans Traîtrise Sidérale, donc le oui. recueil traîtrise sidérale que toi tu qui, qui est en fait une euh, voilà, je l'ai aussi. Et une couverture de Zariel. Voilà, qui est un très beau euh, livre. Euh, Zariel. Chez Royce aussi. Et puis euh, l'autre, c'était chez Nutiship autour de la thématique du petit prince d'accord donc tu euh, parle d'abord de la thématique ou que je lise oui parle de la thématique comme ça prend finit sur le texte et, on, et après on rebondira sur l'autre partie on, on essaye d'avoir un, un, une illustration d'accord ben parce que ce là. que tu as oublié de dire c'était aussi que tu étais comédienne ah, si je l'ai dit au début. Tu l'as dit, mais très vite. Tu dit que j'avais fait plein de métiers, donc <rire> voilà. euh Ce qu'on a de ce dont on n'a peut-être pas parlé, c'est les festivals et les. Euh... Oui. Parce euh, que c'est vrai que je m'implique dans les festivals et j'ai participé à l'organisation de la convention. De me semble peut-être en parler tout à l'heure. Oui, oui, alors, on a à encore, oui. Voilà. Donc, euh, ben, en fait, bon, la euh, la question de l'impact de euh, la technologie sur l'humain et sur la société est très vaste, évidemment, et c'est, c'est. Euh... C'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que je trouve que ces, ces 20 dernières années, on va dire, l'évolution technologique, en particulier numérique, elle a été fulgurante en fait. Mm. Elle nous a changé, elle nous a changé mm. profondément, je trouve. Elle a changé notre société, notre manière d'apprendre, de communiquer, d'être présent au monde. Et c'est loin d'être fini, je pense, à moins qu'il y ait une catastrophe climatique que la catastrophe, la catastrophe climatique qui nous attend, en tournant en fait, euh, mettre un, un coup de frein, un sérieux coup de frein, à tout ça, toutes ces transformations. Euh, euh, voilà, ça va pas s'arrêter. Euh, sans même parler forcément de transhumanisme débridé, hein, euh, simplement les progrès en nanotechnologie, euh, en génétique, en neurosciences, en, en robotique, en informatique, etc. Eh bien, tout ça, ça, c'est des travaux qui s'annoncent, des progrès qui s'annoncent déjà. Ils vont continuer à, à nous modifier. Et euh, nous et puis notre environnement, et, et on en tirera des bénéfices, bien sûr, il ne s'agit pas d'être complètement euh, alarmiste, mais euh, avec à la clé, euh, il y a une perte évidente euh, de, de liberté, en tout cas de, de respect de l'individualité, parce qu'on est déjà traité comme des produits, hein. on est des produits, nos données personnelles elles sont stockées, euh, scannées, utilisées, vendues. Sans même euh, maîtriser le processus en fait, hein, ou alors au prix d'efforts euh, tellement énormes qui sont incompatibles avec notre vie sociale, euh, notre vie euh, personnelle en fait, notre vie quotidienne. Voilà. Donc euh, moi, je, pour moi, je crains beaucoup que toutes ces intrusions dans notre vie privée, dans notre intimité, en fait, à notre intimité euh, cérébrale, hein, notre intimité euh, la voilà, familiale, euh, voilà physique, euh, voilà, bah, ne cesse en fait de, de, se, de gagner du terrain et que et, et ça de manière presque automatique en fait comme euh, sans qu'on s'y oppose sans que sans qu'on le réalise vraiment qu'on en mesure euh, les pleines conséquences à, au niveau social au niveau humain au niveau euh, et euh, ben, pour donner un exemple le cas tout simple du GPS par exemple on est on est ravi parce qu'on n'a plus du tout à à se diriger on est déchargé en fait de la nécessité de de, de s'orienter et en fait ben, en même temps on réalise pas qu'on est dépossédé en fait de notre aptitude à le faire parce que en fait on, on nous, quand on nous donne quelque chose, ben on perd quelque chose. Et, euh, et euh, on ne réfléchit pas, en fait, au coût que va avoir une technique avant de l'adopter. Ça, c'est vraiment ce qui, me, ce qui me tracasse le plus. Et, euh, et ce qui me fascine encore plus, c'est vraiment, vraiment l'impact sur le cerveau, en fait, sur le fonctionnement de notre cerveau, euh, sur nos capacités cognitives, notre humeur, euh, euh, le stockage des informations qu'on fait dans notre cerveau, notre concentration. Et euh, dans mon premier roman, ben, espérons, là, et c'est un petit garçon on ne s'exprime plus qu'avec qu des images, en fait. Il a choisi un, un type d'image pour se nommer lui-même. Donc, c'est une espèce de mutation qui, euh, qui survient dans un avenir proche, là où l'image eh ben, commence à vraiment prendre le pas sur le, sur le mot, ce qui est déjà un peu le cas maintenant. Et euh, on le voit dans les informations, on met des films, des images maintenant. Euh, les articles sont de plus en plus courts. Hein. Euh, voilà. Donc, la, la question de l'intelligence, je trouve, est particulièrement euh, fascinante. Euh, on a les Chinois à l'heure actuelle hein, qui réfléchissent à augmenter le QI toute leur population. Euh, voilà, est-ce qu'avoir est qu un QI moyen euh, de la population euh, plus élevé, est-ce que c'est forcément mieux euh, oui. voilà, J'ai été très marqué par le roman euh, « euh, Barrière mentale » de Paul Anderson, hein, une espèce de, de, de, de, de manifestation cosmique qui rend tout le monde plus intelligent. Euh, alors, en fait, je crois qu'ils qu rendent l'intelligence que les gens ont perdue, en fait, parce qu'il y avait eu une autre manipulation, euh, un autre événement cosmique qui avait fait qu'on l'avait perdue. Et, euh, et donc, ça change complètement le, le monde et c'est pas forcément pour le mieux. Donc, euh, voilà, on, oui, avoir parce un que... plus élevé ne rend pas forcément plus heureux, voilà, par exemple. <rire> non, on est forcément plus intelligent. Parce on est forcément que plus intelligent euh, au ouais. sens large de l'intelligence, qui était voilà, quelque chose de très compliqué. et euh, Voilà, donc... Euh, D'ailleurs, c'est le thème d'une de mes nouvelles, euh, je dirais pas laquelle, sinon ça va ça oui. compliqué, comme on dit. <rire> Et, euh, le secours même de l'intelligence artificielle aussi, ça peut avoir un effet délétère. Quand on a continué à dialoguer, par exemple, euh, avec un être aimé qui serait mort, on sait que ça va probablement être euh, bientôt possible. Donc, mort physiquement, mais qui continuerait à exister, euh, ben, les conséquences euh, psychologiques sont forcément très lourdes. Hein. Voilà donc il y a, bref il y a beaucoup de mes nouvelles qui tournent au, autour de, de ce genre d'inquiétude. C'est vrai qu'elle déroule dans la famille vraiment. en donc plus. Elle, elle, oui oui oui oui tout à fait. Parce que c'est le cœur de la société pour moi la famille c'est vraiment l'endroit le, où euh, voilà c'est le noyau à observer de près pour observer <rire> les mutations. De la société. Et, et du coup, je ne retrouve pas là, je, je cherchais, mais j'ai lu dans le je, je crois que c'était dans le monde aujourd'hui, que le Chili vient de voter une loi justement pour protéger, je crois, le cerveau dans cette, dans cette, et il voudrait que ça de, entre dans les droits humains. Donc, je n'ai pas la, la, le contenu de, de ce texte, ah, mais récent, je recherche parce que c'est tout récent, là, je l'ai trouvé... Euh, ah, C'est urgent en fait, oui, ce genre euh, de loi, <rire> Voilà, alors maintenant si tu nous lisais. Alors, euh, je vous lis lequel en premier Tu veux Eh ben, commence par Robot Joueur. Le robot joueur. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu ne vas pas nous lire. Euh, les, lire les, les nouvelles, c'est court. Tu lis des vues, en fait. Et tu hein, lis le début, qu ça, pas. tu nous emmènes. Voilà, Et tu dis, ah, pas, mais tu nous ça ça emmènes. Ça ne dévoile le... pas le secret de l'intrigue voilà. pour parler vraiment français. <rire> voilà. Voilà. Et euh, voilà. ouais, les, les, les Canadiens se défendent. Hein. <rire> Un robot joueur. L'intimité douillette du salon démodé avait volé en éclats. Assise sur l'appui bras du canapé, Iris observait de son œil noir la foule sombre et compassée qui s'enroulait autour de la table en salivant. D'un regard furtif, maris et femmes, parents et enfants, se consultaient. Non. Il était encore trop tôt pour les amuse-bouches et les petits fours. Trop tôt pour oublier le mort. Alors chacun continuait à le couvrir d'éloges, le visage tendu sous l'effort. Quel brave homme, n'est-ce pas Toujours prêt à rendre service. Et si jeune d'esprit, malgré son âge, à croire que sa passion du jeu le préservait, oui, il n'en avait gardé que le meilleur. Une grande âme, vraiment. Pâles et fatiguées, les filles du défunt circulaient, un plateau à la main. Vin rouge, vin blanc, jus de fruits, limonade. Savourant à petite gorgée ce délicieux retour à la vie, les gosiers se détendaient discrètement, laissant de temps à autre échapper quelques syllabes sonores qui détonnaient comme des fausses notes. « Sèche tes larmes, Agathe, t'as les yeux tout bouffis !» lança brutalement Iris à sa grand-mère qui pleurait à petits sanglots à côté d'elle, enfoncée dans le canapé. Sursautant à l'injonction, la vieille dame baissa un instant ses paupières gonflées, puis se tourna avec effort vers l'adolescente. Le menton levé dans un geste de défi, celle-ci glissa la main dans celle d'Oscar, à un androïde d'une blancheur immaculée qui se tenait debout à ses côtés. Tout sourire, le robot resserra ses phalanges métalliques avec délicatesse. « Hors de ma vue !» chevrota la grand-mère tout debout. « Débarrasse-moi de ce tas de ferrailles !» Aussitôt, le murmure des conversations s'interrompit et l'on se pressa autour d'Agathe, dont les pleurs s'intensifiaient. Abandonnant son plateau sur une table basse, Bérangère s'était précipitée dans l'espoir d'étouffer les sanglots de sa mère en même temps que les questions. Mais celles-ci fusèrent des bouches déliées par le vin, et la jeune femme dut raconter à des inconnus, ex-amis, ex-collègues, que son père s'était éteint en serrant la main d'Oscar. On, « on, on ne pouvait plus les, les séparer !» Oh, que ta Agathe, la voix brisée. « N'y pense plus, maman !» souffla Bérangère en faisant signe à sa sœur d'emmener la vieille dame à la table. « Va plutôt manger quelque chose avec Elsa. J'ai fait les rouler au chorizo que tu aimes tant. » Assaillie par l'enthousiasme d'un jeune cousin que la scène fascinait, Iris n'avait pas bougé d'un pouce. « Oui, c'était le robot de Louis, le mort. » Non, elle n'autorisait personne à le toucher. Pourquoi Agathe ne l'aimait pas Parce qu'elle était jalouse, tiens. Chanter, jouer, câliner, soigner. Oscar faisait tout mieux qu'elle. Iris, s'il te plaît, ordonna Bérangère à sa fille. Emmène cette machine là-haut. Oscar, aboya l'adolescente en se levant d'un bond. Il s'appelle Oscar. Et toi, reste là, ajouta la jeune femme à l'intention du garçonnet qui faisait mine de leur emboîter le pas. Serrant toujours la main du robot, Iris traversa le salon sans même un regard pour son père, un grand homme raide et grisonnant qui s'était approché et digérait en soupirant les dernières paroles de sa fille. Agacée par la seule vue de son ex-mari, Bérangère s'efforça de l'éviter, mais il la rejoignit à grandes enjambées alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son plateau. « Juste un mot, » murmura-t-il très vite. « Inutile de te fatiguer, Hugo, » répliqua-t-elle du tac au tac. « Tu n'auras pas le robot. »« Comment, mais ?» balbutait t il désarçonné, puisque ni toi ni ta mère ne voulait le garder. Iris apprécierait de le retrouver chez moi, non La jeune femme le toisa, en proie à une colère soudaine qui contractait sa mâchoire. « Après me l'avoir reproché pendant tant d'années, tu souhaites que notre fille continue à passer du temps avec ce robot » gronda-t-elle d'un trait. « Pourquoi pas À présent que le mal est fait !» s'exclama le père d'une voix un peu trop aiguë. Bérangère lui tourna le dos sans répondre et les épaules agitées d'un tremblement vida un verre de vin blanc, puis un deuxième, sous le regard stupéfait des autres environnants. « Comment ai-je pu épouser ce sale type » s'interrogeait-elle en déglutissant la poitrine serrée. Il ne souhaitait bien sûr récupérer le robot que pour Kiris choisit enfin de vivre avec lui. Dans son pauvre cerveau de mal obstiné, la santé mentale de sa fille passait bien après ce misérable triomphe. D'un geste mal assuré, la jeune femme se saisit du plateau et fit volte-face dans un teintement de verre. « Demain, ce satané robot sera détruit t assinat-elle à son, son ex-mari en détachant chaque syllabe. Décapité, démembré, exactement comme ma mère l'a décidé. Bon, je m'arrête parce que c'était trop long, non Là, tu nous as emmenés dans une drôle de veillée funèbre bah écoute, euh, bah, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer d'ambiance, j'imagine. Oui. Parce que là, c'est le petit prince. Ah, tu veux que je lise le petit prince Oui, bah, puisqu'on est sous le charme, autant continuer à écouter. Okay. Du... C'est une nouvelle donc, qui est apparue dans l'anthologie euh, Dessine-moi 1. Hein donc, euh, bien sûr, euh, sur le thème euh, du mouton. Euh, moutons, <rire> <oui>. <rire> voilà. Donc, paru aux éditions euh, Nuttichip, c'est une... Euh... Euh, une anthologie qui a été euh, donc, euh, réalisée par euh, Chantal Robillard, oui. qui est aussi une nouvelliste qu'on connaît bien, oui. et <rire> romancière aussi. Mais... Voilà. Alors, euh, je pense que c'est une nouvelle, j'ai réfléchi à Pécou, qui m'a été inspirée par une nouvelle de Pierre Bordage, euh, dans un ouais. recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelle vie TM. Euh, qui est intitulé « La classe de Maître Yoda », parce que c'était une, une leçon en fait virtuelle. Bon, moi, c'est pas du tout le, le même sujet, mais je pense que ça m'avait marqué, c'est une excellente nouvelle. Eh oui, sans euh. doute. Alors, ça s'intitule « Promenez-vous avec le petit prince ». Par une rotation de son fauteuil lève-mag, Célina s'assura de la connexion de ses dix jeunes élèves, dont elle avait choisi de disposer les hologrammes autour d'elle. Tous, sauf Wilfried. Un enfant blond au trait délicat poursuivait avec indifférence leurs activités en cours, habitués à savourer leur temps libre jusqu'au dernier instant. À 9 heures pile, la jeune institutrice prit le contrôle de leur surface sans préavis et les, les protestations habituelles fusèrent. « Oh non J'avais débusqué les fremen Encore une seconde et je tuais tous les dragons !» Puis le calme s'installa peu à peu tandis que le petit groupe prenait connaissance du premier sujet du jour. « Encore un animal disparu !» interrogea une fillette d'une voix boudeuse. « Désolée, Chloé, il est au programme, » répondit Célina avec un soupir. Les directives visant à garder un œil tourné vers le passé l'agaçaient tout autant que ses élèves, mais elle n'était pas trop scrupuleuse pour s'en affranchir. Son unique révolte consistait à ne fournir qu'un minimum d'efforts pour traiter les sujets imposés. Ainsi, s'était-elle contentée d'une rapide recherche sur le thème du mouton, sélectionnant au hasard un ouvrage parmi la multitude proposée. À peine l'avait-elle fait apparaître sur les surfaces des élèves, qu'un concert de grognements et d'exclamations suppliantes se fit entendre. « Pitié, maîtresse Pas un vieux livre !» Célina laissa les enfants se lamenter un moment avant de leur donner accès au live book correspondant. « Promenez-vous avec le petit prince. »« Oh, merci maîtresse » s'exclamèrent-ils en cœur. Et sous le regard alerte de la jeune femme qui suivait leur progression sur sa propre surface, ils naviguèrent quelques minutes d'un décor 3D à l'autre, découvrant les personnages à l'engrais, prêtant et là l'oreille, à des bribes de conversation. « Maîtresse, c'est quoi un baobab ?» demanda l'un des garçons. « Un gros arbre, » répondit Célina. « Il a disparu avec le réchauffement climatique. »« Ben dis donc !» s'écria l'enfant. « Tout a disparu dans cette histoire. »« Dommage que le livre n'ait pas disparu lui aussi, » marmonna Chloé. L'éclat de rire général emporta même l'institutrice. Comment sermonner une fillette qu'elle comprenait si bien Elle même avait hâte de clore cette lecture introductive pour passer à l'étape suivante une sortie IRL qui se substituerait à merveille à l'heure didactique et dont l'annonce allait arracher à sa petite classe des cris de joie. « Bon, » dit-elle en consultant sa surface, « on dirait que vous avez tous fait connaissance avec le mouton. »« Oui, » acquiesça Wilfried de son ton timide, « il ressemble à un caniche. »« Bien, » me félicita-t-elle, « mais tu n'étais pas obligée de rester si longtemps dans le même décor. » « Pourquoi n'es-tu pas allé te promener sur l'un des astéroïdes ?»« Je voulais voir le mouton dans la boîte, » expliqua l'enfant, « mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. »« Tu as bien exploré tous les trous et toutes les arêtes ?» interrogea Célina en examinant la caisse en bois. Oui, « Oui, Il y a des petites euh, micro-coupures, Atteint du T-E-A-H, trouble d'attention... » Il faut que je m'arrête non, non, pas du tout, c'est qu'il y a eu des petits micro, il y a des petites micro-coupures. Euh, donc ah, euh, ouais, ça. Mais continue, non, non. Ah, je comprends. <rire> Alors, oui, oui, beaucoup de fois qu'on fait ça, Wilfried, à voix basse. Atteint du TEAH, trouble d'excès d'attention, hypoactivité, <rire> le petit garçon s'efforçait toujours de ne pas se focaliser trop longtemps sur la même idée. Mais la curiosité, cette fois, avait été la plus forte surtout quand il avait entendu que le petit mouton s'était endormi. « Ne t'inquiète pas, » le rassura l'institutrice. « Dans le cas d'une erreur de programmation, ton insistance est tout à fait excusable. »« Ah, vous pensez qu'il s'agit d'un bug ?» interrogea l'enfant en ouvrant de grands yeux. « Moi, je me demandais… Évidemment »« Évidemment Quelle question !» le coupa Célina. L'animateur de ce livebook a dû travailler trop vite. »« Lui, au moins, n'a pas le T-E-A-H, h crut bon d'ajouter Chloé. Voilà une remarque qui te coûtera deux crédits, mademoiselle, la réprimanda l'institutrice. À moins que, poursuivit-elle, comme la fillette baissait des yeux contris, à moins que la note du jour soit annulée, suite à, euh, suite à une. Ménageant son suspense, la jeune femme répéta ces derniers mots jusqu'à ce qu'une excitation ravie se peignît sur tous les visages. Une sortie IRL voilà. <rire> <Je me rappelle. rire> voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, on avance dans le temps, en fait, mais euh, c'est c'est bien Parce on, est, on baigne dans, dans tes textes et en fait on va on va enchaîner sur euh, effectivement l'altérité ça c'était l'aspect plus il euh, y a quand même beaucoup d'humour dans ce que tu écris voyez <rire> de l'humour un peu noir et grinçant mais, mais c'est ben, L'altérité, les aliens, ça m'amuse ça, ça encore plus. Hein. Je trouve oui, que oui. un, un terrain de jeu extraordinaire hein, pour un auteur de science-fiction, les, les aliens, en fait. Oui, C'est un, un grand plaisir de pouvoir imaginer euh, voilà euh, n'importe quelle forme de vie. En fait, euh, toutes les possibilités sont infinies. Et, euh, et la littérature de SF, on regorge, hein, de, de, en regorge d'ailleurs d'aliens extraordinaires. Dans les lectures que j'ai faites, il y en a qui m'ont énormément marqué, hein, comme euh, « Le cristal qui songe hein. », de Théodore Sorjon, euh, ou alors les heptapodes, hein, les heptapodes de Ted Chiang dans euh, L'Histoire de ta vie, la nouvelle L'Histoire de ta vie qui a donné lieu au film Premier contact. Puis il euh, y a le, le sable de Sylvie Lénée dans Sous Sable, euh, et, euh, ou alors le, les, les voix du vent là, de Marion Zimmer Bradley-Zimmer, Zimmer, enfin Marion Zimmer Bradley plutôt. Oui, C'est <rire> un, que un peuple passé. qui est translucide, en fait, que les, les humains ne peuvent pas voir, et, euh, qui, se, en fait, qui se confond avec le vent. Enfin, c'est infini en fait, et, euh, et euh, même dans notre planète en fait, hein, personnellement pour euh, créer des, des aliens, je, je regarde un peu le théorobiologie de notre, de notre planète, qui est, oui. on regarde souvent son passé en fait hein, pour s'inspirer. Voilà et et puis en plus avec un extraterrestre on crée un ailleurs on crée un monde où ils évoluent dans lequel les humains vont se trouver plongés vont perdre leur repère euh, voilà donc ils vont être confrontés à de grands périls et puis aussi euh, voilà, un alien peut être bienveillant ou ou pas ou alors ne pas être bienveillant mais sans même le vouloir en fait donc il euh, y a le choc de, de de culture de voilà de et puis évidemment de forme biologique un questionnement sur l'homme ça permet aussi beaucoup de se questionner sur l'homme, hein, sur, sur son, son égocentrisme forcené, son, son, son envie de conquérir, son, son côté prédateur, euh, voilà, euh, toutes les, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, sa vulnérabilité. Voilà, et donc tout est, con, tout est possible, toutes les explorations, tous les scénarios, euh, c'est ça que je trouve vraiment euh, fascinant. Et puis aussi l'enrichissement qu'il peut y avoir d'une culture à l'autre. Euh, là ben, la nouvelle de Ted Chiang l'histoire de ta vie est totalement extraordinaire puisque en fait euh, la linguiste là qui, qui, qui apprend à, à parler avec les heptapodes, euh, et ben en, en apprenant leur langage en fait elle, apprendre leur langage modifie sa présence au monde modifie sa, sa façon en fait de percevoir le monde de percevoir le temps qui passe. Euh, donc c'est extraordinaire je trouve c'est extraordinaire. Euh, voilà. Euh, et puis bon, euh, ça peut être très drôle. Hein, comme, comme on a dit, encore plus drôle, <rire> on a les Marchands Go Home de, de Frederick Brown. Moi, j'adore son, son son roman L'esprit de la chose aussi. avec Cet extraterrestre qui arrive sur Terre euh, et il y a une lutte entre l'intelligence extraterrestre et l'intelligence du personnage principal, c'est vraiment génial. Euh, vraiment, euh, voilà, il y a la. Je pense aussi à une nouvelle que j'avais lue dans la, la grande anthologie de la SF, La couvée astrale. Euh, où euh, le la, la passage d'extraterrestres passe complètement inaperçu sur la Terre parce qu'ils arrivent dans une ferme en fait et les fermiers sont assez simples, c'est des gens simples et donc ils disent ah, « ok, c on va s'en occuper, on va s'occuper de la couvée des extraterrestres » et après ils repartent et, euh, et personne n'est au courant de ce qui s'est passé alors qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire ah, Voilà il y a vraiment euh, plein de choses euh, possibles avec les extraterrestres et… Euh... Voilà, ben, euh... J'ai écrit un roman, donc mon prochain roman, d'ailleurs, traite d'une rencontre avec une oui, tu, tu peux nous lire quelques lignes, parce que c'est vrai que là, là, si on a encore 5-10 minutes, tu peux nous lire euh, un petit peu l'intro de, de « de dilemme, dilemme de Bokil »?« Dilemme de Bokil », et puis après on parlera effectivement de, ta, de ton roman qui va sortir. Alors, « le Dilemme de Bokil », Alors, c'est une, euh, une nouvelle qui est parue dans l'anthologie la, Gastronomie euh, du futur ici, ailleurs et autre part, euh, rassemblée par euh, Pierre Gévard aux éditions Arcuris. Arcuris, oui. Voilà le dilemme de Bokil. Chaque soir, le chef cuisinier Bokil assistait en personne au dîner impérial, sous le dôme vitré du palais. Il se tenait à quelques foulées de la longue table en fer à cheval, face à la plus haute montagne de slum dont le sommet se perdait dans le crépuscule violet. Terne et mal brossé. Sa fourrure faux faisait pas le figure à côté des somptueux pelages des convives, tous fraîchement toilettés. Lui-même n'avait guère le goût ni le loisir de s'adonner à ce genre de soins. Depuis que l'empereur Tarap l'avait autorisé à se joindre aux équipes d'exploration du système tripian, ses recherches culinaires l'accaparaient par trop De chaque voyage, il ramenait de nouvelles formes de vie primitive qui, lorsqu'elles s'avéraient comestibles, le plongeaient dans de longs et captivants attonnements. En résultait des exoplats inédits, que l'empereur et sa cour découvraient avec un appétit curieux, heureux d'offrir à leur estomac des émotions extra slum Les voir ainsi comblés représentait pour Bokid la plus belle des récompenses, et bien qu'épuisé par son travail en cuisine, il n'eut pour rien au monde renoncé au spectacle du dîner auquel il assistait debout. Le chef en profitait bien sûr pour renseigner les convives sur ses exomets et s'assurer du bon déroulement du service. « Bokil !» le hélas ce soir-là tarape, assis entre l'impératrice et Mazelk, sa maîtresse du moment. « Viens nous parler de ces petits entêtés qui nous chatouillent nos De son bras supérieur droit, l'empereur désignait un saladier dans lequel s'agitaient des boules translucides aux multiples membres équipés de ventouses. En son début de repas, son estomac, comme celui de tous les convives, pendait encore sur son torse tel une outre vide, mais la remarquable érection de son oesophage, à l'orifice grand ouvert, témoignait d'une fin prometteuse. Il le palpait doucement de ses mains nourricières, comme pour mieux savourer l'affolement des petits aliens qu'il y avait précipités. Ils viennent de l'exoplanète Ephora, expliqua le chef en trottant vers eux. Je les ai bâtillés les pétillants. Vont-ils bientôt cesser de s'accrocher? demanda l'impératrice, ses yeux sans trop baissés avec délice vers son oesophage dressé. « Rassurez-vous, ils sont résistants !» répondit Bokil, fièrement. « Je les ai choisis et stimulés à dessein. Votre dégustation va se prolonger un moment. »« Bravo !» le félicita Tarap. « Cet entêtement matiné de peur est tout à fait délicieux. »« Oui !» renchérit l'impératrice en tournant ses yeux latéraux vers chacun des deux seuls coriens, Ces pauvres aliens semblent convaincus de parvenir à remonter. » « Vous êtes un véritable artiste, mon cher Mokin. » La narine dilatée de satisfaction, le chef s'inclina vers le couple impérial avec respect, sans se formaliser du désintérêt affiché de la jeune Mazelk. La tête renversée vers l'arrière, celle-ci contemplait le ciel de ses quatre pupilles émeraudes, le zophage tout entier au-dessus de son estomac rétracté. À l'évidence, elle n'avait goûté à aucune des exo entrées disposées devant elle. Je ne sais pas si je continue, ça va peut-être être trop long. Non, puis tu vas nous garder. On va garder le le, le secret là, le, il, faut, il faut le lire maintenant. Voilà. Donc un on, on truc, voilà, est sur une planète où la nourriture, le goût de la nourriture, euh, euh, voilà, euh, a un impact aussi. Là, ce qui est mangé, en fait, euh, ressent des émotions. Et, voilà, et ça, On trouve tout ça hein, dans la dans la dans, sur Terre puisqu'il y a des il y a des bêtes qui, quand elles sont mangées, euh, produisent des, des jets d'acide pour que l'animal la, la, la, la, qui les a mangés euh, vomisse, en fait. <rire> donc, euh, il y a des émotions dans, dans l'estomac. <rire> oui, donc de toute façon, on part toujours de quelque chose pour inventer. Euh, oui. On a, on a nos racines. Et bah, écoute, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles de ton projet, que tu nous montres euh, encore une marionnette. Bien. Alors, euh, donc euh, oui, c'est un roman court hein, qui, euh, qui va sortir chez Rivière Blanche à la fin de l'année. Euh, on est dans l'altérité, donc euh, puisque l'action se est sur une exoplanète euh, qui est peuplée d'extraterrestres. Euh, je peux peut-être vous lire euh, le, oui, euh, bah, oui. le Blurbe aux États-Unis, c'est-à-dire oui. la petite présentation, le Blurbe. Oui. D'accord, vas-y, Blurbon. Voilà, le Blurbe. Donc pour sa première mission, donc l'ethnologue Annès Lécart a la chance d'étudier une charmante tribu de chasseurs-cueilleurs, seul être évolué de l'exoplanète Gaïta 51c. Plus que leur œil caméléon semblant refléter leurs émotions, leurs quatre trompes aux allures de hautbois la fascinent. Elle rêverait d'analyser les sons discordants qui en sortent avec un linguiste. Mais seul un sergent-chef borné et alcoolique l'accompagne ainsi qu'une équipe de prospecteurs venus sonder des filons à grand renfort d'explosion. Terrifiés un jour par l'une d'entre elles, les Gaïtiens organisent une fête quasi cathartique à laquelle Annasley, et le militaire sont conviés. Une imposante femelle aux allures de chaman surgit alors et entame une danse des plus inquiétantes. Fausse note vite oubliée ou bien prélude à une avalanche de dissonances sur Gaëta. Voilà. voilà. Donc, tu, bah, oui, vas, fabriqué, tu vas nous montrer fait. la femelle. <rire> Amusée à fabriquer la marionnette, euh, euh, la gaïtienne. Ah, oui. <rire> euh, voilà, qui donc, euh, a des euh, donc d'air des, des... en fait dans elle a deux bouches, hein, une, une dans laquelle l'air rentre une circulation d'air donc elle crée des, des sons très très spéciaux. Elle peut aussi manger, euh, voilà. Elle a elle a normalement huit bras. Hein. Et un œil qui peut changer de couleur. Du coup, tu as créé cette marionnette après l'avoir écrite. En fait, j'avais une idée, j'avais fait un dessin et j'ai eu envie de lui donner, lui donner vie. Et quand ouais. tu as imaginé cette créature avant d'écrire, parce qu'il y a un moment où on doit, on doit les inventer, ces personnages. Euh, oui, en fait, j'avais envie d'un personnage qui, qui produise des sons extraordinaires et... Et, et, et que justement, quelqu'un euh, ait envie de, de, de comprendre ses sons, de communiquer avec eux. Donc, c'est parti de là. Voilà. J'ai eu la chance de lire le bêta-roman. Oui, tu as lu la, la version finale et tu m'as voilà. encore fait une remarque très intéressante. Et, et surtout, je vous le recommande. C'est un très, très beau livre. Par ouais. contre, tu peux nous redire, il sort quand il sort à la fin de l'année. Je ne peux pas encore préciser la date précise parce que ça, ça peut encore bouger. Donc, mais bon, c'est à la fin de l'année. Voilà. voilà, donc chez Rivière Blanche qui, qui est un éditeur de... Voilà. voilà. voilà. Tout à fait. Voilà, voilà. Mais écoute... Euh... Je, moi, je finirais en disant ben, « lisez Hélène Christiani <rire> », c'est la chose la plus importante à faire, que vous risquez sans aucun doute de la rencontrer dans un festival à travers la France, hein, comme, oui. les, grands, comme les, les, les les les nouveaux, comme les… et, et c'est un… effectivement, tu peux nous dire un mot Est-ce que c'est est, est -ce est, en quoi ce festival euh, nourrit euh, ce que tu fais avec la Est-ce que est-ce que est bah, pour moi les festivals euh, Ben pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais vas-y, c'est à toi. <rire> <rire> en fait, pour moi, les festivals c'est toujours extrêmement précieux. C'est des événements précieux, qu'on soit organisateur ou simple, pas simple participant. Ça permet de rencontrer, de rencontrer le fandom, de brasser les idées. Et puis de découvrir d'autres points de vue euh, sur, euh, sur certains sujets. Et, euh, en fait, au lieu de baigner tout seul dans la SF dans son coin, on, on bouillonne tous ensemble. Voilà. Et je pense que le cerveau en des éléments utiles pour l'écriture, évidemment. Hein. Euh, J'ai été ravie de. de, de... J'avais déjà participé à l'organisation de festivals quand j'étais comédienne, et là, j'étais vraiment ravie de participer à l'organisation de la convention de science-fiction à la Blocon l'année dernière. Voilà, c'était prenant, c'était enrichissant. Euh, puis on découvre à chaque fois euh, des domaines qu'on connaît pas forcément bien hein. euh, là on a fait une exposition avec Hugo Bellagamba sur euh, les, les revues et les fanzines de SF c'est un domaine que je connaissais pas très bien euh, voilà et euh, donc euh, en plus le théâtre de marionnettes avait sa place parce que maintenant il y, y, y a un théâtre avait sa place le théâtre de science fiction oui, ouais, euh, oui. maintenant il y a voilà il y a un prix Aristophane de théâtre de oui, science fiction oui. organisé par Hugo Bellagamba et Pierre Géva. Et en plus, j'ai eu l'occasion de fabriquer une marionnette encore hein, qui a joué euh, lors la, la, la de la représentation de la, pièce, la première pièce lauréate euh, du Prix « Nul n'est censé ignorer le chat ». Et donc, j'ai fabriqué des, des chats, euh, des chats quantiques euh, qui, euh, qui ont joué sur scène. <rire> parce qu'en fait, c'était deux chats identiques parce qu'il y avait des voyages dans le temps hasardeux et donc, ils se trouvaient euh, dupliqués à un moment donné euh, sur scène. Voilà. D'accord. Donc, le théâtre, oui, c'est aussi un de mes projets de m'intéresser de plus près au théâtre de science-fiction. Il y a toujours eu du théâtre de science-fiction, mais c'est vrai qu'on ne le met pas en valeur, on n'en parle pas assez. J'ai oui, un vrai. article là-dessus hein, dans, un, dans une revue, dans le premier numéro d'une revue l'année dernière, la revue What. Euh, J'ai écrit un, un, petit, un petit dossier sur le théâtre de science-fiction et là, récemment, il vient de sortir un, un grand travail, un grand, grand euh, dossier de... Euh, de, sur le théâtre de science-fiction, sur l'historiographie du théâtre de science-fiction euh, voilà menée par euh, Romain Bionda de l'Uni, de l'Université de Lausanne. Donc, c'est apparu euh, pour « Res futurae », en fait. Il y a mené ce travail pour « Res futurae ». Euh, ah, donc, les chercheurs commencent de plus en plus à s'intéresser au théâtre de science-fiction. Moi, si j'avais pu faire une thèse, j'aurais fait sur le théâtre de science-fiction. Mais j'espère que quelqu'un va bientôt en faire une. Je pense que ça va pas tarder. <rire> qui, voilà. sait, qui sait, Voilà. Tout est lié. Voilà. C'est le grand message. <rire> <rire> bah, écoute, en attendant, continue à écrire, s'il te plaît. Surtout, n'arrête pas d'écrire, même si c'est du théâtre. Et puis, bah, écoute, je te remercie de nous avoir, euh, d'avoir échangé. C'était vraiment passionnant. Puis, bah, on va s'arrêter là parce que finalement on a fait notre heure. Oui moi bah, je te disais oh là là, c'est trop long. Tu vois, et <rire> on, aurait, on pourrait continuer. Et puis bah écoutez, je, je, l'émission reste visible bien sûr sur YouTube. Hein. C'est sur le site des, par le site des Vagabonds du Rêve. Et puis je pense que nous serons amenés à nous rencontrer euh, rapidement sur. Euh, bah sur d'autres choses hein, <rire> qui oui. concernent SF, en tout cas. Bah, au repas de science-fiction, hein, on peut le on peut dire, on, on organise à Nice des repas de science-fiction où on convie oui. les auteurs de science-fiction, de fantasy hein. C'est un des repas SFFF, attention, hein, aussi euh, fantasy fantastique. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir se retrouver. Oui. Euh, de pouvoir euh, Parce que c'est vrai qu on est, en tant qu'auteur, on, on peut être très isolé. Hein. Oui, euh, c'est le problème Les le ça... c'est très ponctuel dans l'année. Et euh, pouvoir comme ça se, se rencontrer, c'est vraiment un, un privilège. Et, euh, il faut, faut tenir sur ce genre d'événement euh, parce que vraiment, euh, ça compte. Et, et tu, tu, tu, te, tu te bats bien pour que ça ait lieu, pour que oui, ça soit oui, oui. <rire> Écoute, je te dis bah, maintenant au revoir, à très bientôt. À bientôt. Et, puis, euh, et puis encore merci. Hein, et puis je vous le dis, lisez Hélène toi. Cruciani. <rire> C'est des chose à retenir <rire> de cette émission. Ah bah j'avais même pas, euh, oui. Il faudrait que j'aurais pu montrer la couverture de nos... Mais bon, elle est visible sur le site de Rivière Blanche. D'accord. Voilà euh, La couverture de mon prochain roman. D'accord, bah, écoute, on va aller la voir alors. <rire> Allez, au revoir tout le monde. Au revoir, merci. À bientôt. Merci au revoir. Au revoir.